Salut, on y va pour cet exercice sur le chapitre « Orthogonalité et distance dans l'espace ». Comme d'habitude, hein, tu peux récupérer cette correction sur mon site, donc jebossetranquille.fr. Si tu es déjà sur le site, ça sera sur la même page que cette vidéo. Et si tu es sur YouTube, ça sera dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, ben, tu peux liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, activer les notifs, ça aide beaucoup. Donc merci d'avance. Et on y va. Donc, dans l'espace, mini du repère orthonormé Oijk, d'unité 1 cm, on considère les points A, B, C et D. De coordonnées respectives, 2, 1, 4, 4, moins 1, 0, etc. Donc respective, ça veut dire que A pour coordonnées 2, 1, 4, B, 4, moins 1, 0, etc., etc. Donc déterminer une représentation paramétrique de la droite CD. Alors pour faire ça, il va te falloir un point de cette droite, donc tu peux prendre le point C par exemple, donc 0, 3, 2, et un vecteur directeur. Donc tu prends le vecteur directeur le plus évident, ça s'appelle CD, donc tu prends le vecteur CD, et le point C, en fait, à choisir, entre le point C et le point D, il vaut mieux prendre le point C, tu vois, parce qu'il y a un 0 dedans, en plus toutes les coordonnées sont positives, là as un moins, c'est plus facile à manipuler, mais tu pourrais très bien aussi prendre le point D si tu veux. Donc, le truc, c'est que les coordonnées du vecteur CD, on ne les a pas pour l'instant. Donc on fait un petit détour pour les calculer. Donc tu fais les coordonnées de D moins celle de C. Donc tu fais ça en colonne. Donc tu les as dans l'énoncé, 4, 3, moins 2, et 0, 3, 2, vous on les avait déjà au-dessus. Ça te donne 4, 0, moins 4. Donc maintenant, tu as un point de ta droite et un vecteur directeur. Donc tu as tout ce qu'il faut pour donner la représentation paramétrique qui correspond. Donc tu mets le point en premier. Donc, toujours pareil, tu peux la remplir en colonne, cette représentation paramétrique. Donc le point c'était 0,3,2, forcément le 0 on ne l'écrit pas, et à côté tu mets, donc ça c'était le point C, et à côté tu mets ton vecteur, directeur, donc CD, voilà, et à côté du vecteur, ben, tu mets paramètre donc souvent, la plupart du temps qu'on appelle t, hein, tu peux l'appeler comme tu veux, t', k, peu importe. Mais voilà, tu multiplies toutes les coordonnées du vecteur CD par ce paramètre t. Et ce paramètre t, comme ben, on ne sait pas trop de quoi tu parles pour l'instant, mais tu dis t est un réel. Voilà. Donc au passage, à chaque fois que tu vois des M comme ça dans les exercices, euh, ça veut dire qu'il y a une fiche méthode qui est associée à ça, donc fiche méthode en PDF et fiche méthode en, en vidéo, donc dans laquelle je décortique un peu toutes ces, toutes ces étapes-là, version beaucoup plus détaillée. Donc si tu as besoin de détailler tout ça, bah, n'hésite pas à aller voir cette fiche méthode. Alors question 2, soit M un point de la droite CD, déterminez les coordonnées là, du point M telles que la distance BM soit minimale. Alors, comme on te parle de la distance BM, bah, on va la calculer cette distance. Alors ça va être un petit peu spécial parce que dedans, ici, tu vas avoir du T. Alors on va expliquer pourquoi. Et exceptionnellement dans cette question, au lieu de calculer Bm, au départ on va calculer Bm carré. Tu vas voir qu'il y a un lien direct entre Bm carré et Bm. Et en fait, le fait de calculer Bm carré, ça te permet d'éviter d'avoir une énorme racine à trimballer jusqu'au bout du calcul. Là, tu vois, normalement Bm c'est racine de tout ce qu'on a euh, ici à droite. Alors là, on va faire les coordonnées de M, celles de B. Donc sur X, sur Y et sur Z. Alors l'ordre n'a pas d'importance, puisque finalement, on met tout au carré, tu vois. Donc tu peux faire XM moins XB ou XB moins XM, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Alors pourquoi les coordonnées de M, c'est 4t, 3, 2 moins 4t bah, je te rappelle que dans l'énoncé, on te dit que M appartient à CD. Donc finalement, les coordonnées de M, elles vérifient Donc, les, la représentation paramétrique qu'on a choisie ici pour CD. Tu vois Donc on va avoir XM qui est égal à 4T, Y qui est égal à 3, YM, pardon, et ZM qui est égal à 2-4T. moins okay Donc 4T, 3, 2-4T. C'est pour ça aussi qu'on obtient du T dans le BM carré, et finalement qu'on obtient quelque chose d'un peu, un peu compliqué. Quoi. Euh, les coordonnées de B, ben, tu les as dans l'énoncé, c'est 4, moins 1, 0. Donc là, ça te fait un calcul quand même un petit peu long, avec des identités remarquables. Alors ça, c'est vraiment des trucs euh, qui sont utiles dans tous les chapitres, hein, en particulier en géométrie ici. Bon, du coup, il faut que tu connaisses un peu les, les formules. Tu vois, A moins B carré, tu vas en avoir besoin là. Et là aussi, parce que finalement, moins 0, ben, tu peux l'enlever, quoi. Donc voilà, je vais passer un petit peu vite de là à là. Si tu as besoin de te rajouter une étape de calcul intermédiaire, tu le fais, hein, soit au brouillon, soit au propre. Donc, par exemple, avec 4t entre parenthèses au carré, qui va donner 16 t etc. Bon, en terminale, moi, je considère qu'on peut aller un petit peu plus vite, donc je vais passer de là à là directement. Donc a moins b au carré, ça va te faire a, donc ce a là au carré, donc 16 t moins 2 fois 4t fois 4, ça te fait 32t. Et le 4 au carré, donc le b carré, fait 16. Okay. Là ici tu as 3 plus 1 pour carré, ça te fait 16, c'est ce 16 là. Et ici tu as encore du a moins b carré, ça va donner 4 moins 16t plus 16t carré. Tu réduis, tu regroupes les t carrés les t et les constantes ensemble ça te donne 32t carré moins 48t plus 36. Alors, tu peux remarquer que bm carré en fait c'est un polynôme du second degré. Ça c'est petit rappel de, de première et tu peux identifier donc les coefficients de ce polynôme. Donc a, b et c. Donc ça normalement tu sais faire hein, depuis la première, as un peu l'habitude. Donc là ce que tu peux faire, c'est te représenter ça bah, sur un graphique. Finalement BM carré, c'est une fonction de t. Tu, vois, tu peux mettre, hop, ici BM carré dépend de t. Donc tu te mets t sur l'axe des x, BM carré sur l'axe des y. Et en fait, comme BM carré c'est un polynôme du second degré, tu peux la représenter par une parabole. Okay. Parabole, alors pourquoi elle est orientée dans ce sens-là C'est parce que tu as A qui est positif. Je te rappelle que le sens d'une parabole est donné par le signe de A. Donc Si on avait A négatif, on aurait A, euh, la parabole, dans l'autre sens. Hein. C'est le truc avec le, le smiley. Là. Quand A est positif, bah, le smiley sourit. Quoi. Okay. Donc là, on cherche la valeur de T, en fait, pour laquelle BM carré est minimal. Donc ça va être, finalement, la valeur de T qui correspond au sommet finalement l'abscisse du sommet c'est ça qu'on cherche si tu veux alors c'est un T particulier donc on aurait pu l'appeler T min ou T -m, peu importe moi j'ai juste mis T ici c'est pas, pas très important ça. bon tu pourrais me dire ouais mais euh, nous on veut que BM soit minimal c'est pas BM carré qu'on veut bon en fait ce, qui tu dois, ce que tu dois garder en tête c'est que les variations de BM en fait ça va être les mêmes que les variations de BM carré c'est pas la même courbe mais c'est les mêmes variations donc finalement, quand tu trouves la valeur de t pour laquelle bm carré est minimal, en fait c'est la même valeur de t pour laquelle bm va être minimal. c'est un truc assez, assez pratique parce que du coup ça te permet surtout de travailler avec Bm carré à la place de Bm ici, et je te disais, comme voilà, tout à l'heure je te disais, d'éviter d'avoir cette racine de 3 km de long. Bon, donc à partir de là, tu peux dire donc Bm et pas Bm carré. Tu vois, ici c'est pas la peine de mettre Bm carré. Parce que si tu ne le mets pas, en fait on a compris qu'il y avait, on a compris, le correcteur a compris que tu avais compris qu'il y avait un lien direct entre les variations de bm carré et BM. Donc est minimal pour. Et alors là, il te faut connaître la formule pour calculer l'abscisse du, du sommet d'une parabole. Donc ça, pareil, c'est rappel de première, c'est moins b sur 2a. Donc attention, tu vas avoir moins, moins de 48. Ici, tu as ton B, et ici tu as ton A. Là, donc ça te fait finalement 48 sur 64, et tu peux simplifier par 3 quarts. Voilà, donc t égale 3 quarts, donc on a la valeur de t qui nous intéresse, donc celle-là, cette valeur de t qui correspond au min de bm, et toi ce qu'on te demande, c'est les coordonnées du point m. Bon, bah, les coordonnées du point m, on a x t 4t, 3, 2-4t, donc finalement tu vas remplacer t par 3 quarts là-dedans. t, ici, alors pas dans le y, parce que c'est une constante, donc ça va te faire x égale 4 fois, 3 quarts, Alors, tu peux simplifier, donc ça te fait 3, et ici, bah, pareil, dans Z, tu vois, ça te fait 2 moins 4 fois euh, 3 quarts. Et 2 moins 3, ça te fait moins 1. Donc finalement, tu obtiens les coordonnées du point M, 3, 3, moins 1, je te rappelle que Y égale 3, parce que c'est une constante, on n'a pas remplacé T par 3 quarts dans Y, pas besoin. Voilà. Alors ces coordonnées de M qu'on vient de trouver elles vont être confirmées par la question suivante, parce qu'on te dit, on note maintenant H le point de la droite CD ayant pour coordonnées 3, 3, moins 1, Tu vois, Donc on retrouve les, les coordonnées. Là, c'était un point M un peu général, si tu veux. Et là, on te parle d'un point H particulier qui a les mêmes coordonnées. Donc c'est comme par hasard. Quoi. Donc si tu t'étais planté ici, bah, tu peux quand même revoir ce que tu as fait ici alors, grâce à cette, cette information qu'on te, te donne. Alors, vérifier que les droites BH et CD sont perpendiculaires. Alors, dès qu'on te, on te parle de droite euh, perpendiculaire, ou orthogonales, ce genre de choses, il faut que tu penses au produit scalaire. C'est un outil vachement pratique. Et ici, en fait, on va prendre un vecteur directeur de la première droite. Donc BH, donc le plus évident, encore une fois, c'est BH, et un vecteur directeur de CD. Donc celui-là, on l'avait déjà vu euh, déjà vu précédemment, puisqu'on a donné une représentation paramétrique de CD. Alors BH, tu vois tu vas en avoir besoin donc. Fais plutôt le calcul avant de faire le produit scalaire, en tout cas, ce que je te conseille. Donc, les coordonnées de H moins celle de B. Alors, celle de H, finalement, tu les as au-dessus, parce que c'est 3, 3, moins 1. Là, c'est M, mais finalement, H, c'est pareil. Donc, 3, 3, moins 1. Celle de B, ben, on les a dans l'énoncé. Et ça te donne moins 1, 4, moins 1. Ensuite, tu fais ton produit scalaire BHCD. Donc, BH et CD, on l'avait déjà vu tout à l'heure, donc c'était 4, 0, moins 4. Et là, comme c'est la première fois que tu calcules un produit scalaire dans cet exercice, ben, tu détailles au maximum, donc ça te fait moins 1 fois 4, plus 4 fois 0, plus moins 1 fois moins 4. Donc tu as tout ça ici. Ensuite, ça te fait moins 4 plus 4, donc ça te fait bien 0. Donc, tu vois, on trouve que le produit scalaire BHCD est égal à 0. Donc ça, ça te permet de conclure que les vecteurs BH et CD sont orthogonaux. Elle ne va pas trop vite, elle ne conclut pas directement. Donc les droites sont perpendiculaires, il y a quelques étapes. Donc d'abord les vecteurs sont orthogonaux. Ensuite... Les droites correspondantes ben, sont orthogonales, ne sont pas perpendiculaires tout de suite. En fait, perpendiculaire, ça veut dire orthogonal plus un point commun, point d'intersection finalement. Donc là, pour passer de là à perpendiculaire, il faut que tu montres que tu as bien compris que ces droites se coupent en un point. Donc ça va être ce point, en fait, ça va être H. Parce que H, alors pourquoi il appartient à la fois à BH et à CD Bon, dans le BH, c'est évident parce qu'elle s'appelle BH, mais CD, c'est parce qu'on te le dit dans ben, l'énoncé. H, c'est un point de CD. Donc en fait, tu as H qui appartient à la fois à CD et à BH, donc forcément, c'est le point d'intersection. Donc tu peux le noter comme ça. H égale BH inter CD. Donc tu as des droites qui sont orthogonales, plus un point d'intersection, donc forcément, elles sont perpendiculaires. Au passage, ce signe-là, garde-le bien pour perpendiculaire et ne l'utilise pas pour orthogonal. Ensuite... Alors, c'est montrer que l'aire du triangle BCD est égale à 12 cm. Alors, d'abord, on va faire une petite figure. Donc, on a vu, nous, la droite CD. Ensuite, on sait qu'on a H qui est sur cette droite. Et on sait aussi que la droite BH est perpendiculaire à CD. Donc, là, tu as un angle droit est à un point B quelque part, alors c'est pas les vrais points C, D, H, hein, forcément, c'est juste pour faire un petit schéma, que tu vois ce qui se passe. Bon, là j'ai pas eu de sens, je suis tombé sur un triangle qui est quasiment isocèle, il n'est pas forcément isocèle. Et euh, donc c'est juste pour que tu vois, la petite formule qu'on va appliquer là, donc pour calculer l'air d'un rectangle, ça va être 1,5, de la base fois la hauteur. Donc, si tu veux se, te faire un petit schéma comme ça, pas forcément sur ta copie, hein, parce que si tu le fais sur ta copie, faut il faut qu'il soit nickel. Mais voilà, au brouillon, pour bien voir ce qui se passe, en fait, la base de ton triangle, BCD, bah, c'est CD, et la hauteur, c'est BH. Tu ouais, ça te tombe bien, en fait, les coordonnées du point H, on te les donne dans, dans l'énoncé. Alors, cette, cette, ça c'est une hauteur, BH, parce qu'on sait aussi qu'il y a un angle droit, d'accord La hauteur doit être perpendiculaire à la base. Tu vois bon. Alors du coup, ça te fait 1,5 fois CD fois BH. Bon, là, tu as deux distances à calculer. Donc, comme c'est un peu long de calculer des distances, ben, tu fais un petit détour. Tu calcules CD et BH, et puis ensuite, tu reviens dans ton calcul principal. Alors, comment tu calcules CD et BH ben, En fait, tu peux partir des vecteurs, c'est-à-dire que CD et BH, tu les as ici. Donc BH ici, et CD là. En fait, pour calculer des distances à partir des vecteurs, ben, tu mets les coordonnées au carré. Donc, moins 1 au carré, 4 au carré, moins 1 au carré, tu les additionnes, et tu prends la racine. Donc, tu fais pareil pour celui d'à côté, hein, 4 au carré, 0 au carré, moins 4 au carré, ce que tu, tu retrouves ici, tu vois. Donc, ça, c'est pour CD, ça, c'est pour BH, tu n'oublies pas de prendre la racine. Donc, tu fais ton petit calcul, là et là, tu peux faire ça en parallèle d'ailleurs, ça te fait racine de 32 racine de 18, donc tu peux t'arrêter là si tu veux, mais il vaut mieux simplifier les racines au maximum, ce sera plus pratique pour le calcul après. Donc, soit à la calculatrice, soit si tu sais faire de tête, tu peux, 4 racines de 2, 3 racines de 2, et comme dans l'exercice, on travaille en centimètres, donc tu mets bien l'unité à côté, bon, si tu oublies l'unité, c'est pas, pas très grave non plus, et là, tu vas réinjecter 4 racines de 2, 3 racines de 2, donc là et là. Donc ça te fait 1,5 fois 4 racine de 2 fois 3 racine de 2. En fait, là, tu peux simplifier beaucoup de choses, parce que racine de 2, déjà, fois racine de 2, ben, ça fait 2. Ensuite, le 2 et le 4, ben, il va te rester 2 en haut. Donc finalement, il te reste juste 2 fois 2 fois 3. Ça, ça fait bien 12 ben, cm2. Voilà, non Petit c, pardon euh, non, on est pas là, pardon. C'est euh, 3A. a. Démontrer que le vecteur n de coordonnées 2, 1, 2 est un vecteur normal au plan BCD. Alors pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, en fait, il faut que tu montres qu'il est normal à deux vecteurs de ce plan, en particulier deux vecteurs non collinaires. Alors, comme le plan s'appelle BCD, ben, finalement, en général, ce qu'on fait, hein, c'est qu'on bloque le, le premier point. Quand on te laisse le choix, tu, tu peux bloquer le premier point, tu prends les deux vecteurs correspondants, du coup, BC et BD. Quelque part, comme le plan s'appelle BCD, ben, tu sais déjà que ces deux vecteurs sont non collinaires. On va quand même le vérifier avant de conclure. Voilà. Donc, ces, ces vecteurs, à partir du moment où tu les as identifiés et que tu vois que tu n'as pas leurs, les coordonnées, ben, tu les calcules avant de démarrer ton, ton raisonnement. Donc les coordonnées de BC, c'est celle de C moins celle de B. Et BD, c'est celle de D moins celle de B. Donc Tout ça, donc toutes ces coordonnées, tu les as dans l'énoncé, tu remplis tout ça en colonne, tu fais attention de mettre tes petites parenthèses quand tu as deux moins à côté, etc. Donc toujours les mêmes les petites règles de, de calcul. Et tu trouves moins 4, 4, 2 et 0, 4, 2, moins 2. Donc maintenant, on va faire le produit scalaire entre le vecteur N dont on te parle dans l'énoncé et ces deux vecteurs-là. Alors, n scalaire baissé, du coup, ça va te faire ça, 2, 1, 2, moins 4, 4, 2. Et là, bah, c'est la deuxième fois que tu calcules un produit scalaire, donc tu peux aller un peu plus vite. L'étape hein. 2 fois moins 4, etc., tu peux la zapper si tu veux. Tu peux la mettre, hein, c'est toi qui décides finalement. Donc, moins 8 plus 4 plus 4, tu vois, 2 fois moins 4, moins 8, 1 fois 4, 4, 2 fois 2, 4, Soit ça te fait 0. Donc déjà, ça veut dire que n est orthogonal à baissé. Et tu fais pareil pour BD, donc BD ici, ça te donne 0, plus 4, moins 4, donc 0 aussi, donc finalement ça veut dire que N est orthogonal à BC et BD. Donc comme je te disais, le plan s'appelle BCD, donc finalement quelque part ça veut dire qu'on sait déjà que BC et BD sont non collinaires, mais quand même pour que tu prennes l'habitude de le vérifier si c'est pas clair dans certains exercices, il vaut mieux le faire, bah comment tu vérifies que BC et BD sont pas collinaires En fait tu fais le rapport de leurs coordonnées, c'est-à-dire que BC et BD tu les as ici, ben, tu, vois, tu, prends... Alors, tu fais l'un sur l'autre ou l'autre sur l'un, peu importe, c'est toi qui choisis le, le sens. En général, on fait plutôt le plus grand sur le plus petit, Bon allez, on va dire que le plus grand c'est celui-là, mais là ça ne marche pas parce que tu as un 0 ici, donc si tu fais moins "-4 sur 0", tu vas être un peu bloqué. Donc Quand tu vois un dans lequel il y a un 0, ben, tu peux te dire, voilà, dès que je vois un 0, je commence par celui qui a un 0 dedans, donc là tu fais 0 sur "-4", tu fais 0, et ensuite 4 sur 4 ça te fait 1. Comme tu trouves deux choses différentes, c'est même pas la peine de faire moins 2 sur 2, pas la peine de continuer. À partir du moment où en faisant le rapport de tes, de tes coordonnées, tu trouves des résultats différents, donc en faisant x sur x, x sur x et y sur y, ça veut dire que les vecteurs sont pas collinaires, donc tu le dis. Donc là, tu as un vecteur n qui est normal deux vecteurs non collinaires de ton plan, donc c'est bien qu'il est normal. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit normal ou orthogonal, je ne sais plus. Alors, n est orthogonal. À deux vecteurs non collinaires de ton plan, BCD, donc il est normal au plan BCD. Ensuite, donc 3B, déterminer l'équation cartésienne du plan BCD. Alors, ça, c'est souvent ce qui vient euh, quand tu as un vecteur normal, quand tu trouvé un vecteur normal au plan. Bien, tu peux le rappeler, donc d'après la question 3a, n de coordonnées 2, 1, 2. Hein, tu peux remarquer que les coordonnées du vecteur, là je les ai mises en ligne pour gagner de la place. C'est tout à fait possible, hein, c'est toi qui décides. Quand tu les mets en ligne ou en colonne, c'est plutôt en colonne dans les calculs et en ligne dans les, dans les phrases. Donc 2, 1, 2 est normal à BCD. Donc Là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que en fait, ce 2, ce 1 et ce 2, tu vas les retrouver dans l'équation cartésienne de ton plan. Tu, vois donc, tu peux dire directement que l'équation cartésienne du plan elle va être de la forme 2x plus y plus 2z, plus d égale 0. Alors, truc à pas oublier, c'est alors là, forcément, il y a le 1 ici, tu vois, on retrouve le 2, le 1 et le 2 du vecteur normal. Il faut pas oublier euh, ce paramètre d qu'on va déterminer maintenant. On va déterminer d avec un point du plan. Alors là, tu peux prendre n'importe quel point du plan, soit b, soit c, soit d. En fait, c'est c qui a les coordonnées les plus simples à manipuler, donc moi j'ai pris c, mais tu devrais trouver la même chose si tu prends b, et d. b ou d. Donc C032 appartient à BCD. Donc en fait, tu peux remplacer X, Y et Z par les coordonnées de c 0, 3, 2. Voilà. Et ça va te faire une équation d'inconnu D seulement. Donc 2 fois 0, voilà, ça fait 0. Tu remplaces Y par 3 et tu remplaces Z par 2. Donc ça te fait 2 fois 2. Donc ça, ça fait 4. Alors tout ça ça te fait 7, d'accord Donc ça te fait 7 plus d égale 0, tu fais passer ton 7 de l'autre côté, donc ça te fait d égale moins 7, Si tu as besoin d'une table de calcul intermédiaire, surtout tu la mets, hein c'est-à-dire que cette étape-là, 7 plus d égale 0, c'est toi qui vois si tu en as besoin ou pas. Voilà, finalement, cette valeur de d, ben, tu la réinjectes dans euh, ce que tu avais ici, ça te donne l'équation cartésienne de bcd, 2x plus y plus 2z, plus d moins 7, alors là je me suis trompé, j'ai mis les deux à la fois, donc moins 7 tout court, donc moins 7 tout court, égal 0. Hop. Voilà. Alors, c'est déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par A et orthogonale au plan BCD. Alors, représentation paramétrique de droite, ben finalement, on en a déjà parlé. Là, c'est un petit peu spécial parce qu'on te parle d'une droite qui est orthogonale à un plan. D'accord Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour donner une représentation paramétrique de droite, tu as besoin d'un point. Donc, déjà, on te dit delta passe par A, donc tu peux rappeler les coordonnées du point A dont tu vas avoir besoin après. Tu peux en les retrouver ici, 2, 1, 4. Maintenant, il faut trouver un vecteur directeur. Bon, comment on te dit que delta est orthogonal à BCD bah, En fait, tu peux te faire un petit schéma, hein, toujours pareil. Donc, tu peux te faire... Hop, pareil, hein, c'est toujours pareil, ce n'est pas le vrai plan BCD, ce n'est pas, euh, pas la vraie droite delta, c'est juste pour que tu vois un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, BCD, voilà delta, et nous on sait que le vecteur n est normal à BCD. Donc je vais faire un petit angle droit ici. Hop, ici aussi, tu sais que n est normal à bcd et tu sais que delta est orthogonal à bcd. Donc finalement, n, c'est un vecteur directeur de, euh, de delta. D'accord Donc il suffit de dire delta est orthogonal à bcd. Si tu veux, tu te fais ton petit schéma au brouillon et tu peux conclure directement que n, tu me rappelles les coordonnées de n parce que tu vas en avoir besoin, 2, 1, 2 est un vecteur directeur de delta. Voilà, donc toujours pareil. Hein. Donc, représentation paramétrique, tu mets ton point en premier, donc a, et tu mets ton vecteur en deuxième. 2, 1, 2. T'oublie pas le t ici. Alors, normalement, on a une deuxième droite. Là, on a déjà parlé d'une droite précédemment. On avait pris le paramètre t. Donc, en général, moi, je prends plutôt t' pour une deuxième droite. Mais comme ce t, en fait, cette représentation paramétrique, on va s'en servir dans la question d'après, ça évite de trimballer de t'. J'aurais pu mettre k aussi, enfin, peu importe. D'accord Alors, D, démontrer que le point I intersection de la droite delta et BCD a pour coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Alors déjà, tu peux l'écrire comme ça, I égale BCD inter delta, ça va te servir pour après. Donc BCD inter delta, finalement, ça veut dire, parce que ça veut dire, quand on dit dans l'énoncé, I est l'intersection de BCD et delta, donc I appartient à la fois à BCD et à delta. Ça paraît évident de le dire comme ça, mais c'est important pour en déduire le système en fait, qui va être vérifié par les coordonnées du point I. Ces coordonnées du point I, sous-entendu, c'est x, x, y et z. C'est pas la peine de mettre des petits indices ici, x, i, y, i, z, i, tout ça, ça fait très lourd, On comprend ce que tu veux dire. Euh, donc si I est à la fois sur BCD et delta, mais ça veut dire qu'il va vérifier à la fois l'équation cartésienne de BCD, et la représentation paramétrique de delta. Donc en fait, tu vas avoir un système de quatre équations à quatre inconnues, ça fait un peu peur, mais tu vas voir, c'est pas très compliqué. En fait, en premier, bah, tu mets l'équation cartésienne du plan, BCD, BCD du coup. Et en dessous, bah, comme tu dis que I appartient à delta, I va aussi vérifier la représentation paramétrique de delta. Donc tu la recopies ici, hein, tu vois, ce que j'ai mis là. C'est un copier-coller de ça. Tout ça, ça correspond à delta. Voilà, et ce qu'on va faire ici, donc déjà tu numérotes tes lignes, hein, c'est plus pratique pour euh, la résolution. Tu vas injecter, tu vois, on te dit x, y et z, bah, dépend du paramètre t, et en plus, ici, tu as euh, cette première ligne que tu vas prendre comme référence, dans, les, dans laquelle tu as x, y et z. Donc en fait, tu vas injecter tout ça dans la première ligne. C'est-à-dire que là, tu vas remplacer x par... 2-2t, moins 2 ici, y par 1 plus t, et z par 4 plus 2t. C'est ce qui est marqué ici. d'accord tu dis, j'isole la ligne 1, tu obtiens ça, tu vois, x, y, z, tu fais attention de bien mettre les parenthèses, et tu vois que tu as une équation et une inconnue, donc ça, tu sais faire. Donc là, il te suffit de développer... Donc là, ces parenthèses, tu peux les enlever ou ne pas les mettre, ça va servir même. Hop, ici, là. Donc ça te donne cette ligne-là, j'y vais un petit peu rapidement parce que tu que des plus, et donc développé, normalement ça tu sais faire sans problème. Donc n'oublies pas le moins "-7", donc, on le retrouve ici. Tu regroupes les t ensemble, ça te fait 9t. Tu regroupes les constantes, ça te fait plus 6, tu fais passer le 6 de l'autre côté. Donc ça te fait moins 6, 9t égale moins 6. Donc, tu fais passer le 9 en divisant. Attention, c'est 9 fois t, donc là, tu divises. Et moins 6 sur 9, tu peux simplifier directement, ça fait moins 2 tiers. Donc, t égale moins 2 tiers. Maintenant, comme toi, tu cherches les coordonnées du point i, tu vas injecter ce moins 2 tiers dans x, y et z. Donc, on va prendre 2 plus 2 t, 1 plus t, 4 plus 2 t, et on va remplacer t par moins 2 tiers. C'est ce que tu vois ici. 2 plus 2 fois moins 2 tiers, ça, ça te fait 2 moins 4 tiers. Ça te fait 2 tiers. Donc je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Là, tu peux soit le faire à la main, soit le faire à la calculatrice, c'est toi qui vois. Voilà. 6 tiers moins 4 tiers, ça te fait bien 2 tiers. Ensuite, 1 moins 2 tiers, ça te fait 1 tiers. Et Z, ça te fait donc 4 plus 2 fois moins 2 tiers ça te fait 4 moins 4 tiers. Ça, ça te fait 12 tiers moins 4 tiers. Donc, ça fait bien 8 tiers. Donc, on récapitule. Ainsi, I a pour coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Je peux remarquer que je mets des slashs pour les fractions quand je n'ai pas la place, quand, quand ce n'est pas pratique de les écrire comme ça. Mais quand je peux, en fait, je reviens en fraction classique. Quoi. Donc, 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Donc, on retrouve bien les coordonnées dont on parlait dans l'énoncé, donc c'est bon. Voilà, dernière question. Donc, 4. Calculer le volume du tétraèdre ABCD. Alors là, c'est comme pour l'air tout à l'heure, ça va être pas mal de faire une petite figure. Donc, je vais la faire à côté. Alors, on a le plan BCD. Donc, je vais juste le représenter par ces trois points-là. Et on te dit qu'on a, euh, alors, on te disait à la droite delta, on va faire là, alors la droite delta qui passe par le point A. Donc, tu vois, ça te permet de tracer en fait un tétraèdre. Ce tétraèdre, il s'appelle ABCD. Voilà, J'espère que tu le vois bien dans l'espace. Là, et on te dit aussi que l'intersection entre delta et BCD, elle s'appelle I, c'est le point I. D'accord Là, tu as un angle droit. Donc tu vois, en fait, la hauteur de ton tétraèdre, c'est AI. C'est pour ça qu'on pose cette question à ce moment-là. À ce moment-là, tu as tout ce qu'il faut pour calculer ce, ce volume. Tu vois Donc le volume de ABCD, alors par contre, il faut que tu connaisses la formule, c'est un tiers de l'aire de la base la hauteur donc comme par hasard l'air de la base c'est l'air de BCD, qu'on a trouvé tout à l'heure et AI, bah, ai la hauteur justement il faut que tu saches l'identifier donc toujours pareil tu peux te faire un petit schéma pour pour, pour faire ça au brouillon bon cette formule pour le volume d'un tétraèdre en général elle est, elle est redonnée hein. donc c'est là elle est pas donnée donc je te la donne donc on y va euh... bah, finalement on a tout quasiment, donc on a une petite distance à calculer, donc comme, comme tout à l'heure, comme c'est un peu long à calculer, on fait un petit détour. En plus là on a des coordonnées de i qui sont un peu un peu ils sont pas pratiques, quoi, 2 tiers, un tiers, huit tiers. Donc Sinon c'est le même principe. Hein. Là tu fais racine de xi moins xa, yi moins y a, et z i moins z a. D'accord 2 tiers moins 2, ça te fait moins 4 tiers, moins 2 tiers, etc. Donc ça te fait un calcul un petit peu long. Si t'es pas à l'aise avec ce genre de truc, hein, tu rentres tout ça dans la calculatrice avec faisant bien attention de, de, de, bah de, de faire les choses petit à petit, parce que là, tu as quand même beaucoup de termes. Euh, et donc, ça devrait te donner 2, au final. Au final, on trouve 16 neuvièmes plus 4 neuvièmes plus 16 neuvièmes. Tout ça, ça te fait racine de 36 sur 9. donc Racine de 36, en fait, ça te fait 6. Et racine de 9, ça te fait 3. Donc, en fait, tu trouves 6 sur 3 et ça te fait 2, 2 cm Donc, finalement, bah, le calcul est simple. Hein, ça te fait 1 tiers fois 12, qu'on avait trouvé tout à l'heure, fois 2, 1 tiers x 12 x 2, là tu peux simplifier un petit peu, donc là il va te rester 4, donc il te reste juste 4 x 2, ça te fait 8, on est en centimètres, donc volume, centimètres cubes. Voilà, bah écoute, on a fini ce, cet exercice un petit peu long, mais bien complet, donc toujours pareil, euh, tu peux télécharger cette correction qu'on vient de faire là sur mon site jebossetranquille.fr, j'étais déjà sur le site, hein, sur la même page que là où tu regardes la vidéo, et si tu es sur YouTube, ça sera dans le lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Donc, encore une fois, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à liker, t'abonner à la chaîne, activer les notifs, ça aide beaucoup. Donc Merci d'avance, et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao